bilingue, parce qu'on ne fait pas qu'apprendre à, à, à apprendre le français, mais on apprend aussi la langue des signes, des cours de langue des signes, dans lesquels on apprend à passer de deux langues à l'autre, d'une langue à l'autre, par exemple de la langue des signes au français, ce qui sera utile pour notre futur à l'université. C'est une école bilingue, inclusive d'ailleurs, parce que dans la cour, il y a des entendants, il y a des sourds, on est mêlés ensemble. C'est une école bilingue avec des classes inclusives. Voilà. Il est déjà la Par exemple en cours, quand le prof parle de temps en temps, de temps en temps je l'écoute, mais euh, parfois la classe fait beaucoup de bruit et à ce moment-là. Euh, je, je m'oriente vers le professeur en dessin. Je, je, je passe des deux professeurs. Les professeurs n'ont aucun problème avec ça. 0,4 et 1,9. Comment Entre 0,4 et 1,9, ok. Donc il faut dépasser 1,9. Et, et pas, pas en V. Vous connaissez la, la conformation spatiale de la molécule de méthane Pour moi, il est important d'apprendre aussi la langue des signes et pas uniquement d'apprendre le français. Parce que ça nous permet d'élargir nos horizons et euh, mieux progresser dans la vie de tous les jours, être plus ouvert à certaines choses. Dans la vie de tous les jours, avec ma famille, euh, j'utilise le euh, français et parfois la langue des signes quand je ne comprends pas euh, telle phrase ou euh, ce qu'ils me disent. Mais euh, tout à fait aussi avec mes amis entendants, j'utilise le français. Et avec mes amis sourds, j'utilise la langue des signes. donc euh, Dans une journée, la moitié de la journée, c'est-à-dire euh, le matin, le soir, j'utilise beaucoup le français ou même à l'école et euh, pendant les cours, euh, avec mes amis, amis sourds, j'étais à l'encontre de ce c'est du 50-50 C'est la du mieux, c'est